Toujours une marque présente dans le groupe BSH, Gaggenau, dont nous sommes euh, des fiers représentants en magasin, puisque nous avons les deux séries, série 200 et série 400, et, 400. et les frigos. Nous avons pratiquement tout ce qu'on peut avoir en Gaggenau. mais c'est toujours bien de faire un petit refresh, une petite mise à jour. Alors plusieurs nouveautés, j'aurais souhaité qu'on voit les frigos, les fours de 70, et une petite nouveauté ici. Alors la petite nouveauté ici, donc là on a les... les, les de commande sur l'atéro, on est en série 400. Donc pas de boutons, les boutons se trouvent donc ici derrière. Ok. Il y a le four-vapeur intégré. Qu'on peut également appeler comme polycuiseur, donc on euh, peut faire un bain marié, etc. dedans. Et la friteuse intégrée dans le plan de travail. Le tout se fait sans bruit et on a ici le grill pierre de lave en deux. Partie. Donc on peut avoir deux zones de température également hein et On peut ajouter un petit peu d'eau pour que ça ne se dessèche pas Très solide. Exactement L'idée en fait ici c'est d'avoir un peu plus profond Oui Un peu plus large et surtout les boutons sur le devant Et surtout ça, le, le, le confort d'avoir la commande en dessous Donc qui ne gêne même plus du tout le, le, la vision ni, ni, ni entrave Et c'est très épuré en fait C'est Gagano, c'est la Gagano. différence les, fri les, les fours, on peut expliquer les fours de Septante Ce sont des véritables, les véritables bêtes hein. Donc on a le four de Septante avec les mailles bleues caractéristiques de Gaggenau. Les mailles bleues hyper, hyper solide. On a ici le four euh, vapeur avec arrivée d'eau. Arrivée d'eau et évacuation. Hein, et je... évacuation, hein, pour euh, question d'hygiène aussi, à chaque fois il y, y a un pré-rinçage. Tout à fait. Et, euh, Grand avantage aussi, c'est qu'à chaque point avant d'ouvrir, on fait couler un filet d'eau. On, on a la condensation qui part avec l'eau. On n'a plus de rejet ce de dans la dedans, cuisine, tout à dans fait. Il y a une chaleur tournante qui est inclue dedans. C'est que je, je parle beaucoup parce que là, je connais vraiment, uh, relativement bien les produits. Permet de faire une vapeur sèche ou une vapeur humide. Donc, on a plusieurs types de cuisson dans ce type de four. La particularité, c'est pour ça que je veux les montrer, c'est la taille, la largeur de ces fours est extrêmement impressionnante. Pas de, pas de celui-ci, mais de celui-ci. Donc, euh, et également, donc. Et tu vois, ce tiroir-ci, en 60, vous savez le retrouver en magasin. Le tout nouveau est rétroéclairé. Nous avons le tout nouveau disponible actuellement en magasin. Et les frigos, ça c'est la pièce maîtresse. On est ici en, en série 400. Et il y a les frigos avec ici. Voilà, congélateur à gauche, réfrigérateur à droite. Benoît, si tu peux faire un petit zoom sur la taille des charnières. Alors ce sont des charnières ultra résistantes qui peuvent porter. Euh, jusqu'à plus de 77 kg chacune. Donc oui, ce sont des énorme. charnières euh, et l'intérieur Metal Cooling. Alors, l'intérieur à l'arrière, la, c'est en inox. OK. Et ceci est en métal, le métal étant le meilleur conducteur de froid, on a, on a vraiment pas, le de hein. pas de plastique, pas de Même le ceci, hein. donc voilà. C'est du solide, il y a beaucoup encore de finitions manuelles aussi. L'éclairage a été renouvelé, je pense, et maintenant du LED, sur sont des colonnes latérales qui permet d'avoir une vision claire à tout moment, même si le frigo est plein. Voilà, tout à fait. Alors évidemment, chez Gaggenau, l'idée n'est pas de renouveler chaque année la gamme. C'est pour ça qu'on vient faire une petite incursion de quelques minutes pour dire voilà, voilà ce qui se fait. C'est important de faire une mise à jour, mais évidemment, comme on expose les deux séries en magasin, n'hésitez pas à passer nous voir et nous avons également une cave à vin. Deux disponibles. Toujours avec deux niveaux de température, caractéristique, Gaggenau, le, le grand bois de hêtre, ouais, un grand espace, belle... et les mêmes charrières que l'on retrouve dans les appareils de cuisson. Oh. Magnifique pour Gaggenau. Continuons la petite marche vers... Euh... Chez Gaggenau, à noter, il y a également la table de cuisson reliée avec la hot euh, flat screen. Ok, comme on peut retrouver dans d'autres bon marques, bon bon voilà. bon il y a, bon bon bon y a un bon suivi des gammes. Gaggenau absolument suit, euh, suit le reste des gammes. Au même titre que les autres eh bien, continuons, passons chez neuf. C'est parti. Parfait.